bonjour bonsoir à la famille avec plaisir nous de d'entrer la cao pour capable porter bahou Une nouvelle émission déjà nous capables dire bienvenue au mois de juillet parce que nous sommes au dernier jour du mois de juin alors c'est parti pour votre émission le 3 juillet prochain gros manifestation au niveau de par au prince particulièrement Deuxième avenue, bon, on à partir de 10h du matin pour capable de porter solidarité avec frère nous, Ezekiel Alexandre. c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Mounio. Eh bien, chaque monde a un mauvais moment. Z, peuple un avéo. Maillot blanc, obligatoire. C'est ce qu'on dit. Bon, finalement, Ezekiel gagne un pile monde. Ezekiel n'a la police, ben, écoutez, grand pile monde qui commençait à plaigner, bandit commence à batailler, banda à péter coup de balle à la police pour dire que, écoutez, Ezekiel n'est pas un kidnappeur, il n'est pas un voleur, il n'est pas un gangster, est tant pris souple et lagué, monsieur, sinon, ben la prête, non, mais non. Tenez bien. Hier soir, gagné quelques voix qui partit et qui viennent devenu très, très viral sur les réseaux sociaux. Voice, ou tu capable de dire que c'est Tilapli qui peut changer avec Iso Village de Dieu, de partenaires. La question de Ezekiel Alexandre, son arrestation, eh bien, il y a évoqué dans le cadre de la conversation. Tilapli lui-même, Gon Voice, et puis Izo Gon Lot Voice. Dans la voix, Tilapli a. Hein? C'est comme si son taureau qui prenait frapper pied la terre. Il s'est dit, ouais, moi j'ai fait manifestation, moi j'ai fait match marche pacifique, moi j'ai bloqué la rue. Nous n'avons pas besoin de faire rien. Nous mettons quitter la rue à Chanya pour moi parce que moi-même, moi j'ai frappé pied ma terre. Ça veut dire, si la pour te frapper. frappé, c'est de toi l'autre nègre peut-être en base pilate qui t'a frappé pied la terre, ou bien peut-être quelques soldats de Gran Mais... Si tu l'appelles, dis-le pour comiter Pilate, il va le Pilate, ça veut dire, ravi de ne pas descendre, tout bon vrai, tête chargée. Mais, je pense qu'on t'es capable de po dire pour l'hypocrite s'il ne fait pas une petite décantation. faut dire que y a pile photo qui y Des gens qui ont même perdu la vie. Yo. Et pourtant, on a pointé du droit, Ezekiel, Alexandre, Bas Pilate. Est-ce vrai ou pas j'ai des amis à l'étranger qui m'ont envoyé des photos pour dire, écoutez, voyez ce jeune. Il a été tué par le clan de Ezekiel. Il pas parler, il a C'est que ISO dit le papa qui m'a ça pour G9. Lors de la conférence de presse présentée par Barbecue, dans la journée, il a eu à dire que G9 pas volé. G9 pas de kidnapper. Ça est arrivé que G9, lui même, li gay des alliés qui a fait ça que pas ça et puis loin les gars intelligents monsieur les gars intelligents en tout cas on entend des voix, et puis après on a tourné pour l'autre détail oui oui mais nous dis, dire... OK mais on passe matissant et nous et nous on prend et nous comme si c'est cap bataille et nous cap bataille mon passe va pas fonctionner on vendre mon paquet pas fonctionner mais on prend nous ne sommes comme si même pas le pas. Je ne dis si nous avons problème, si nous avons un problème, je ne sais pas si vous avez un problème. Vous avez à ce je suis, je n Ça veut dire que nous avons un Nous avons un bon Je ne dis pas que pas si si si ne va pas arrêter. si mais je dis, amen, moi-même, pour vous suivre, je vais contrôler pour moi. Pour moi, service, citoyen, ça va un problème Pour la nous Tout tous c'est Marie n'est pas comme ça, la population. la la fait l'argent. Chaque massage. Chaque global. massage. Chaque fois massage. Ça n'a pas un problème. Ça veut dire qu'on prend un kidnapping licencié. Il va pas déranger Il va pas déranger les gens. Il va pas de avec Il les Il va pas ouais. Il pas Franchement, je ne va pas le les Je suis les il il le barbecue, faut le barbecue dit que le barbecue pas voler. Si il va voler. le barbecue ne pas Il va pas prendre Il va Il Il va pas tout problème ça. pas le je ne sais pas si je suis un Et faut dire que je comme si parce qu'il méchant. Pourquoi je ne un je suis toujours pour si Ariel Henry a tout à coup le cuir, qu'est-ce qu'il y Bon, Ezekiel Balandou, de kidnapping, il a kidnapping, il de Mais il a des choses qui a il a a a c'est un beau zim, peut-être Après nous, nous avons un deuxième zim, nous un Mais un qui est là, qui de un un pour se de Il a de Là où attendez, ils ont à, à bon problème, BBC. Par contre, on si l'autre côté te gen lis ça ou bien à cette époque est-ce que nous te non Ezekiel Alexandre parce que moi te rappelé moi que moi te fais une émission en bas d'Elma et sur le mur au niveau de Delma 6 où tu es capable de constater des écrits dans non, même G9. et même quelques alliés importants mais l'empré ensemble pour me garder et bien moi que non, Ezekiel, il n'est pas là. Bon, madame, monsieur, on Imaïsa. Imaïsa, force nous, c'est ensemble. Barbecue en tête, Samson, Iska, T-Junior, Mikano, Chris, La machas Juma. Ben, madame, monsieur, Chien, déporté, Colson, Mackinson, Messi, Jetaison, Tyson, Maxime, Jeunesse, jeunesse hein? obama Chelle yeye yeah yeah. ben madame monsieur là n'a pas ça là ça c'est l'is non toute nèg qui fait Genève alliée en famille mayen yone mayen toute on nous dit Genève allié famille M'a youn, yun, tout. En font zoom encore, vous nous là. BBQ 1, 162, Iska 3, et junior 4, Mikano 5, Chris la fait 6, Matchas fait 7, Juma fait 8. Chien. Ok, ça qui arrive, oui là. Peut-être que n'ayoté oublié mentionné non Ezekiel Alexandre. Alors, vidéo ça, faut me donc que c'est pas moi qui a l'archive pour me C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça pour dire que, ben, est-ce que. Ne yote font erreur parce que on n'a pas vu mentionner le nom d'Ézéchiel Alexandre. Grand monde qui dit que par rapport à l'hostilité qui déclenchait contre l'autorité pour avoir arrêté Ezekiel Alexandre, eh bien, nous pas fait pays tout bon vrai. Nous n'avons toujours pas fait pays. Parce que tout ce qui a passé dans le pays sous plan politique, sous plan sécuritaire, nous n'avons toujours pas fait pays. Est-ce que nous comprenons? Il y a un grave dans le pays d'Haïti. Il bah, y a grave et vraiment grave. Et je pense que si vous il faut que tout haïtien prenne conscience pour dire écoutez, nous n'avons pas qu'à continuer dans si la ligne. Est-ce que nous comprenons Donc, je n'ai pas qu'à continuer comme ça. Il faut que le peuple comprenne. Je ne dis pas la. si vous avez un bon pour vous, ce n'est pas un monde qui est obligé vous pour prendre la rue. Si vous avez un bon pour vous, encore pire. Est-ce que nous comprenons Parce que. Moi, nous viens au moment où plus rien ne me tête. Ce n'est pas que si on va mal passé, comme si on a des gens qui importent pour nous, et puis avons décidé de faire une manifestation pour les non-femmes, il ben, de problème à ça. Non? Mais écoutez, je toujours dis ça Mais nous-mêmes, quand on souffrir à tout, il faut capable de prendre la route pour tête. Parce que je ne dis jamais là, je me dis que si on a des gens, les gens la tête, plus rien ne me la tête. Bref, en tout cas, 3 juillet, on va attendre. Qu'est-ce qui va se passer on va se quitter avec information euh, formations qui ont dominé l'actualité et pourquoi pas, notre invité du jour. André Raphaël, bonjour. Comment est-ce euh, Bonjour Yves, Manuel. Bonjour PDG radio Scope FM. Là. Euh, bonjour l'ingénieur qui est dans le salon. Et bonjour tout dirigeant et mon qui est dans tout le pays et qui à l'étranger, dans le Pado, Sony. Je veux et responsable organisation au KVD qui trouvait l'île dans Boston et son plaisir pour moi avec vous matin là attaquer porte-parole mobile et nous présenter excusez-nous tout avec auditeur auditriceur pour les talents qui ne c'est pas c'est pas, pas, pas dépend de moi mais c'est PIA mm -hmm. yeah. mm -hmm. effectivement donc PIA et nous on est malade dans tout niveau yeah. et ça m'a dit pour pour une un peu l'effort hein, pour que nous sommes capables et va être nommé en, en commission. Et d'abord, en ont même dans mon pod, nous trouver une initiative. Ça. Bon. Pour madame, je vous que Mondana, c'est est... sur, chaque... sur ça que les sur le consensus, sur dialogue, sur concertation, pour regarder comment vous nous retirer le pays dans une situation extrêmement difficile qu'il trouvait aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous comprenons que le pays a une situation pas attendre, ce que là sur commission que PMD facto a nommé nous croyons que eh, nous-mêmes nous dit que pour commission ça et hein, regarder ce qui chaque négociation pour le faire, pas un document qui dit oui nous pour le négocier, mais ce qui ce qui e, ça discussion pour le faire et pas un bagage qui dit comment décision, lorsqu'une bonne décision comment il mettez en application. C'est-à-dire qu'il faut gagner des critères, il faut gagner des préalables. D'abord, qui dit, voilà, mais comment discussion Discution au baldeau, ensemble, nous faisons une décision. Mais comment mettre en application Mais c'est pas ça que fait, c'est juste nommer en commission. Et nous croyons que je dis, le pays n'a pas qu'à attendre encore. Et nous n'avons pas qu'à passer tant que nous avons population qui a dans la misère, qui a été la vie chère, comme si la population n'était pas capable et de résister face à mauvaise gestion et l'état a, hein, qui permet que population aujourd'hui nous a dit il les pas vivre c'est-à-dire le regarder puis il a contrôler par des groupes armés en connivence avec les responsables dans l'état c'est clair parce que si l'état pas d'accord ça va passer l'état combat c'est parce qu'il y a l'aise il y a l'aise à sa capacité qui fait pas jambes pas jambes prendre des décisions hein eh? qui vous permettre que les petites situations la normalité pour permettre chaque citoyen citoyenne vaquer avec activité c'est pas ça qui qui qui concerne c'est pas ça qui y importance et je dis nous nou nou di, quoi pays à pas pour un pays qui a plongé qui a dit tu et puis vous regardez juste juste nos méto monde on bien pas connait comme un monde et puis on dit qui va négocier mais va négocier quoi Sur qui chaque négociation va le fait pas un document qui dit après une négociation mais comment mais comment la démarrer mais mais mandali mais durable c'est pas ça Vous mm -hmm. comprenez, c'est pas ça qui fait nous même nous dit qui payent dans Namoparde oui il faut une négociation qui pour pou, pou, nous pour un consensus qui pour permettre que nous nous nous nous nous nou, nou, nou jeté base dans le pays hein parce que l'état ça n'est pas construit pour majorité c'est un hein? état qui construit pour petite minorité et ça fait nous disent Namoparde que nous mêmes eh, nous disons dans mon que la majorité n'a pas à croiser le côté la minorité a fait une loi qui n'est pas bon pour nous La minorité a fait une loi qui n'est pas bon pour nous C'est-à-dire que la majorité a joindre une formule entre nous pour imposer bagay qui est pas bon pour nous Parce que l'État ça, nous dit qu'il faut changer L'État ça n'a pas construit pour nous Il faut que l'État qui est au service de la population haïtienne Et pour l'État ça fait vrai c'est à travers ce système qui doit changer. Mm -hmm. Et ça, il faut nous dire, c'est la conférence nationale souveraine. Il faut qu'on nous dans le pays là, pour poser des problèmes économiques, pour poser des problèmes environnementaux, pour ne poser des problèmes d'éducation, pour ne poser des problèmes économiques qui ne produisent pas de richesse, qui ne produisent pas là Mm -hmm. Parce que l'économie n'a pas produit croissance. C'est pour vous, tel produit, c'est pour vous, produit, c'est ça qui permet de qu regarder, je dis, ah. sur le plan social, c'est catastrophique. C'est-à-dire, mm -hmm. hein? il n'y pas à manger, il pas à accès à logement, il pas a pas à accès à l'école. Mm -hmm. C'est-à-dire, mm -hmm. je dis, dit, système, ça, c'est changer pour nous changer. C'est un combat ça, nous avons mon pote notre niveau, nous avons nous André, et Rafael ont parlé de... En fait, l'initiative Premier ministre et pas on des thèmes de référence. Exactement. Et n'a pas on dit les tours. Monsieur Damian a commencé à discuter, ou par contre, qu'il a fini discuter, et il a fini, ou par contre, qui n'a pas fait en termes de suivi. Mais nous, oui, PMN a passé à pied joint dans la correspondance et sous l'organisation des élections également et la constitution qui t'a supposé qu'on passe mais qui fait, qui à la toile de fond et les la yo et est-ce que là, nous estimé que ça va pas t'adouer à l'autre du jour non, pas oublié et PM de facto c'est Ariel Henry pour le monter au pouvoir il était là pour appliquer projet Jovel Moïse le projet Jovel Moïse c'était changer la constitution ça c'est de garder comment organiser une élection pour garder régime régime qui détruit le pays pendant 10 années au pouvoir. Régime qui est sur impunité sur le crime économique et crime de sang dans le pays, c'est de jouer une formule pour permettre qu'il soit toujours là. Parce Pour ne pas vouloir que l'autre régime qui prend le pays, il soit établi la justice tout bon, côté institutionnel fonctionnel, il soit pour répondre à une question. Ce n'est pas ça et pas pour un pour un, non où je dis la justice dysfonctionnelle dans le pays à c'est parce que c'est des criminels qui ont dans pouvoir tout côté gain de des criminels dans le pouvoir la justice pas fonctionner c'est impunité mais c'est normal pour équipe qui au pouvoir là ayel en réel je dis si vous êtes responsable tout bon vrai je dis à nous même dans mon priorité nous c'est c'est c'est intérêt et nation mm -hmm. OK c'est insécurité qui a détruit pays Hein? C'est une insécurité qui a décapitalisé un groupe pays. C'est une insécurité qui a décapitalisé un pays. Ça veut dire qui ça? Je ne sais pas une réponse à l'insécurité. insécurité, comment on peut le faire dans le développement? développement Comment on peut le faire pour créer richesse et emploi? Pour créer richesse et emploi, il faut gagner et c'est insécurité à au niveau Mopode. Mm -hmm. Est-ce ouais. que nous mêmes dans mon n'ont pas qu n'avons euh, qui ont étémathcaliser de réserve nous exprimer euh, par rapport aux, aux membres euh, de la commission? Non, nous nous juste dit que okay. les négociations a fait son principe et on comprend mais qui doit gagner la dernière faut gagner on durer faut qu'on commence et mm -hmm. faut un document qui dise on va discuter les décisions fin bon fond dit comment on va appliquer ça dit ça fait nous dit c'est temps -di. perdu par tout ça par la pas un document clair bien détaillé bien défini c'est temps perdu or nous-mêmes nous, nous pas Pas perdre du temps. Nous une situation comme ça, quand on paye, je dis, contrôler hein par des Pas des groupes armés qui ont imposé le royaume. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont pouvoir qui ont joué des privilèges, qui ont l'aise à sa capacité. Nous dit une situation comme ça, nous ne pouvons pas arrêter de nous accrocher. C'est deux façons pour nous résoudre. Nous avons une situation comme ça, c'est l'État en premier. Or, l'État a accepté sa capacité. C'est-à-dire, l'État accepte ce qui passé. Il faut des solutions. Nous ne pas arrêter de croiser en tant que citoyen et nous gardons un pays qui nous a plonger comme ça. Nous disons, les SA, nous ne ni dans la société civile, à des groupes organisés dans le pays. Donc, l'institution mondiale, l'église catholique, l'église protestante, les partis politiques, les syndicats et autres. Je dis, hein, nousous, nousous... Nousous possiamo... nous avons une réponse. Pour ne pas face à cette situation, qui n'est pas pas attendre. Parce que là, depuis Ariel, la avec l'équipe, lui a pris un pouvoir là, il y bloqué, mais pas jamais rien de fait. Hein? Et une grève qui lance, qui peut être comme si, sous question d'insécurité, pour dire non à la situation, pour ajouter une réponse non. C'est parce que, comme ça, il y a créé d'autres voies. Il y a créé. y a créé. Vous passez par la mer vous avez un bateau, pourtant, et madame Sarayo. Vous avez un capital avec un produit. Ça veut dire que ou avez un château de cafou, vous avez devant, Et ça fait grève là, vous avez là. Mais, quand leur avez une situation comme ça, où l'État fait complot à des gens qui disent qu'il y a go, di, yap, investi dans le pays à des gens qui disent qu'ils a commencé yeah, à ou même comme citoyen, ou même qui sont dans l'origine de ou mais Ça fait appel à l'Église catholique. À l'Église catholique, de grands moments, l'Église catholique, sous divalé, il te dit au mot, il te fait mes noir, il te fait possession pour combattre, et, et, et, et, et régime dictatorial là. Mais je dis à vie moun banaliser la vie moun bavo en rien Et ça fait nous dit, yon pas qu'à arrêter de oui. mm -hmm. Ça fait nous dit, faut que agit face à une telle situation. Parce que liberté, la vie, c'est un cadeau qui est lié. C'est mm -hmm. un droit qui nous tout gain mm -hmm. L'on gain droit ça. Et ça que fait nous société organisée, yo mettez des dirigeants. Vous ont des dirigeants qui, pour garantir le droit de l'homme, jouent le droit de pas garantir, gouvernent, doué mais tête ensemble pour retirer le droit pour mettre des gens qui capables Alors, Alors, est-ce que mon pote n'a pas de des réserves sur les membres de la et Donc, question en clair, est-ce que, par exemple, les monde qui fait partie de la commission, ça il euh, y aura même pour euh, trouver un, un compromis hein, dans le cadre de négociation. Bon, et tout simplement, le regard des composantes de euh, la commission, hein. après c'est de monde qui ont un pouvoir allié. Vous comprenez C'est-à-dire, bilan d'abord un bilan catastrophique. Et l'autre pour pouvoir, ou ne faut pas prendre pour jouer privilège seulement. Ou prenne pour changer condition vie population que vous dirigez. Et pour voir politique, il faut guider le peuple vers le bien-être. Hein? Mais je dis, à, pendant un an, à, et, et M. ça au pouvoir, vie population a vu plus dégradé, vu plus mal. C'est-à-dire, c'est le monde qui a eu pouvoir. Il a contribué à plonger Haïti. Yeah, okay. Et je bilan Ariel Henry, tout le monde connaît son bilan catastrophique. C'est passif seulement. Passif là, pas seulement pour Ariel. Mm -hmm. Passif là, ni pour tout groupe monde qui n'a pas pouvoir avec lui. Hein? Mm -hmm. C'est-à-dire, nous-mêmes, c'est ça. C'est des groupes qui n'ont pas pouvoir. Ou pouvoir pas de prendre pour jouer privilège. Ou pour te permettre aux citoyens activité a, de vaquer avec l'activité. Ou pour te prendre pour contrôler le territoire. Et je dis à territoire pas contrôlé. Et ça pas passe, territoire pas contrôlé. Douane nous, pont nous, y a, frontières nous. Y a, et le ne pouvez pas contrôler, si vous pouvez mettre des armes, à munitions à entrer dans le mais nous disons que c'est clair que peut-être c'est le monde qui pas qui pas gagné. Solution, puis pas de solution mm -hmm. à la situation. Mm -hmm. C'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Vous comprenez mm -hmm. Mais même un gros problème là, nous, et, et SDP, y a un autre côté, on va faire partie dans une commission, et on fait référence à une résolution de début janvier, et SDP, comme si on même yon a négocié directement avec acteurs politiques, yon. Donc ça, il dit, pas gagner, on certaine unanimité autour de cette décision. <laughs> bon, SDP, bon, pas euh, bah, SDP dans pouvoir. SDP, il pouvoir, c'est allié pouvoir. Et il a renforcé le système, ça tout court. Et nous même nous avons pour changer un système qui est sous inégalité sociale, kriat, là. système qui sou mm -hmm. hein? est sous corruption. C'est-à-dire, SDP, il pouvoir. Et je crois que, bon, et si il dit qu'il pas fait partie des commissions, hein, bon, c'est celle-là même qui est capable explication pour qui raison. Mais il est pouvoir, il est doué. Il as doué avoir fait toute action l'action pour voir. Mm -hmm. Action pour voir, c'est action et tout. Donc, il n'y a pas en aucun cas de solidarité de pouvoir. Non, mais il y a un pouvoir. Il y a une ministre, il y a toute position de pouvoir. Vous comprenez Il y a désolidariser, Il y a juste demander. Exactement, toute position. Il y a une OK, bon. Et, et André Raphaël, nous connaissons un pays à vivre en situation difficile. Et Matisse a toujours été un gros défi pour la police. Et nous, c'est ainsi, la police a fait un peu d'opération. Il y a des chefs qui ont appréhendé. Et il par a un fait autour de cette situation. Et donc, zone est entrée sud la capitale, censée livrer aux hommes armés. Nous, le président Sénat a sorti en correspondance pour être capable et prend toute disposition pour sécuriser tirer le Sénat, du moins ce qu'on est législatif, puisque ils ont menacé, de l'argent, ransonné le Parlement, donc c'est une situation qui est inquiétante. Et en plus, le monde croit que j'ai situation la police nationale n'a pas de solution, il faut que tu aies une force étrangère qui vienne en appui à la police nationale d'Haïti, mais en plus, le monde croit que la police n'a pas de solution moi il n'a que des équipement pour ça et il y a monde qui aller plus loin pour parler de une volonté politique qui peut manifester et puis pour le problème capable de résoudre qui genre nous-mêmes nous, dans nous, mon pod, nous comprenons et jeu ça et qui genre capable et aborder voir pour venir avec des éléments de solutions. premièrement si pouvoir qu'il a une volonté pour te combattre insécurité, hein? l'étape débloqué Matissan déjà et les Ariel en pour aller gonaïve mm -hmm. donc tu vois tous des déploiements de, de, de qui t'est fait qui pour te permettre d'arriver gonaïve c'est à dire les négocies pas d'accord les sont pas d'accord à une situation il y a pour y agir pour les combattre c'est parce que d'accord à situation ça qui fait pas jamais fait rien pour les combattre mm -hmm. et pourtant c'est pas cher la police qui n'est pas capable non c'est CSPN de composé de premier mm -hmm. de ministère, des premiers ministres, ok, des ministres intérieurs, des ministres justice et puis de la police. Bon, c'est la meilleure qui fait partie mm -hmm. du bon. C'est-à-dire c'est eux qui gagnent responsabilité à travers pour, pour un plan de sécurité. Et je dis si nous en situation ça, mais l'échec chèques là, c'est pas la police seulement telle institution. l'échec là, les pour premiers ministres, premier monde. Ministre, et le chèque-là de la c'est Ariel Henry. Vous comprenez C'est Ariel Henry. Parce que c'est le chef de CSPN. Non. OK mm -hmm. Ça veut dire le contrôle le territoire ta, on à travers un plan de sécurité global. Il est capable de capa plus à définir. Mm -hmm. Mais toute cette capacité-là, l'a est en dehors d'un de, plan global de sécurité. Mm -hmm. Que nous même, au niveau de notre nous disons, il faut ait un plan global de sécurité capable. ne sais pas aucun droit matériel. là mais a un là sans une vision, sans un plan, comment on peut le faire Et puis deuxièmement, il y a des volets pour nous garder sur la question de sécurité. Sur la question de sécurité, je dis, les, mm -hmm. les gens gardent déjà Mathis sans l'autre côté. Nous ne pouvons pas faire l'autre sans faire un aménagement du territoire. C'est-à-dire, que pas ne pas aller dans la ville et dire, et puis récupérer les bandits seulement, et puis arrêté yo et puis retourne, non il faut l'État aller, l'établir dans oui, le village de Dieu. Oui. L'établir dans le village de Dieu, l'établir en termes de services. C'est-à-dire mm que -hmm. l'État a joué une population en termes de besoins qui permettent que tout le monde ne soit pas suivre de ce qui passe. passé. y a accès à l'éducation, a accès à loisirs, a accès à santé. Vous comprenez? Mais si vous allez juste sous intervention, ou récupérer des toits des gens, et puis vous ne pouvez pas tout établir dans la zone, eh, même problème, il y a un problème encore. C'est-à-dire nous dit faut qu'on aménagement territoire et nous dit faut qu'on approche militaire tout. On va faut garder sous besoin de sécurité Il faut qu'on approche militaire pour mettre la sécurité. Nous croyons c'est c'est ça nous dit nous-mêmes c'est-à-dire nous croyons pays que et, et, et le pays la fait face à une situation Insecurité parce que par bon plein de sécurité globale capable agi mm -hmm. et nous dit pour nous sortir dans ça et question de kidnapping et faut qu'on approche globale et ça que nous avons pour de là, nous même pour nous n'a qu'à de pour plus de tout côté vous pour nous organiser ou ouais pour nous organiser ou pour bâiller réponse à la situation ça parce que chaque fois que vous kidnappez un médecin ou un médecin ou sorti chaque fois que vous kidnappez un ingénieur ingénieur ou sorti même Jean-South là récemment, vous a kidnappé un machin, Marché Salomon, mm -hmm. et puis un machin est sorti. Ah, mais mais je dis, ah, nous disons que l'État n'a pas de défense C'est-à-dire que vous-même, vous devez organiser pour défendre fonds C'est-à-dire que ce sont légitimes défenses. Légitimes défenses. Donc maintenant, il y a un matériel qui est annoncé, hein, privés ou qui est déjà arrivé. Et la police la intervenue et résoudre des problématiques et est-ce que nous optimistes? Et j'aime dis là moi je crois que faut nous garder des problématiques sur le plan et, en trois phases, le mm -hmm. plan économique le plan politique et social si nous ne pas garder sur l'angle que ce soit sur le c'est-à-dire que le problème va devons retourner mm -hmm. encore encore et ça fait nous croire que nous-mêmes, il faut garder le problème bien et pour réponses, mm -hmm. et, a, nous donner une réponse appropriée à ce problème. Et je dis à nous-mêmes, nous avons gardé nos dînes dans la zone, a, et je dis à pour défendre la faire brigade. Je ne sais pas dire dit ça. cest mm -hmm. dire faire brigade, Brigadio, brigade, brigade, c'est légitime défense, c'est défendre la parce que je dis à l'état. pas nous Et nous-mêmes, nous croire, je dis Toute manifestation, peuple haïtien doit faire, c'est manifestation qui peut permettre que je dis à nous changer le système. ces manifestation qui vous permettent que nous jouons accès à la santé, à l'éducation, accès à, à, à, à résoudre le problème environnemental de de résoudre le problème économique. Et, et manifestation pour faire que je dis à pour, pour, pour un nouveau projet de société et le monde en vine après. Oui, le monde en après. Parce que le monde en vine après, ce n'est pas le monde avant tout, qui un projet. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut construire un nouveau projet de société et puis le monde en vine. Et ça fait toute manifestation, c'est des manifestations pour, faire, pour changer le système, pour des manifestations pour faire pour violer son droit nous. Parce que le droit à la nourriture, c'est violé. D'où na ce que vous ou Vous voyez, c'est-à-dire manifestation, c'est des gens qui doivent faire le jour, qui doivent permettre que les gens qui prennent un poste de responsabilité dans le pays arrivent ensemble à travers la conférence nationale. Nous, quoi nou Qui doivent permettre de sortir, qui doivent permettre de sortir ensemble de vivre des contents Les chars, qui ont un projet qui doit sortir, qui doivent jeter la base, nous l'État qui est bon pour nous ça ce c'est pas moon avant, mais c'est projet avant tout. Merci beaucoup André, Raphaël. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Moi, dire fois mes amis chou, pour vous abonner à la chaîne. et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.